Pour le défi 2, c'est quelque chose qui est quand même assez similaire à ce que vous aviez au défi 1, mais on a ici l'introduction des boucles. Donc, euh, on va prendre le temps de regarder euh, comment on pourrait le faire, ce programme-là. Donc, on demandait à Ozobot de réaliser la séquence deux fois de tourne à gauche et tourne à droite. Donc, au départ, on amorce avec le suivi des lignes. Je lui demande de tourner à gauche. À nouveau, suivre les lignes. Et à nouveau, une direction. Par contre, cette fois-là, ce sera droite. Donc, comme on nous demande de faire deux fois la séquence, dans un but d'efficience, on ne répétera pas ces blocs-là tels quels les uns en dessous des autres, mais on va plutôt aller chercher les boucles, donc que vous avez probablement déjà utilisées si vous êtes à la, au niveau intermédiaire présentement. Donc, on a déjà une répétition de deux fois, on aurait pu mettre le nombre de fois nécessaire. Euh, donc, on pourrait répéter deux fois tous ces blocs-là. Peut-être un petit détail à souligner, si on lit notre programme, ça veut dire que Ozobot va suivre une ligne jusqu'à une intersection. Il va tourner à gauche, il va continuer son chemin, à la prochaine intersection, on tournera à droite, continuera son chemin, l'intersection qui suit à gauche, continue son chemin et va tourner à droite. Si on veut qu'il continue également son chemin après euh, la consigne tourner à droite, on pourrait ajouter un dernier bloc ici. Donc, ça nous permettra de faire un espèce de petit chemin en escalier. Euh, va nous permettre de faire gauche-droite, gauche-droite et jusqu'à la fin. Donc, si on veut qu'après la rotation qu'Ozobot aura effectuée après cette commande-là, il avance sur la ligne jusqu'à la prochaine intersection, on pourra ajouter ce bloc-là. Donc voilà, c'est un petit défi tout simple. Ça nous permet de réinvestir le premier défi et ensuite de revoir euh, la, la boucle répétée.